Comprenez, euh, Nous avons fait un reportage au niveau du champ de mars. Côté que nous avons rencontré avec plusieurs Timoun et genre de reportage ça y a eu, nous avons très souvent, Timoun ce qui, qui cause dans la rue. Il y a eu, qui veulent arriver, mais qui ont besoin de soutien. Il y a tout depuis les sorti pour aller dans la rue, y a, eu, y a eu déjà eu une philosophie, soit mortifère, ou bien qui a un rapport avec bandits.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 regardez non non non c'est ok frenzy Etienne des cas ce qui côté au maman papa ok mais nous on a c'est depuis à qui on a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 Il est passent passer, la est pour passer. Ils mettent les deux. Ils mettent les pour Ils mettent les deux. Ils mettent les deux. pour mettent les deux. Ils pour Mais ce qui Ils Ils qui sont, oui. sont, qui sont, qui sont, qui sont Ils Est-ce que ça à vous a base ou filmer? ou Je fume petit cigare, okay, mais okay, je ne suis pas Mais nous avons plaisir à l'autre avec vous. Nous avons pendant ces derniers temps. C'est à qui vous aller Il y a le village, il y a il y a le bel -Air, il y a le grand Le village est à nous avons mais... fait la nous laver les toilettes nous Vous avez Oui. Oui. Qui ça vous fait Nous laver les toilettes. Nous laver les toilettes. Mais qui ça nous fait Mathisan? Là où vous avez Nous avons Nous un délire là où vous En Oui. Vous avez Là, Nous Nous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 pendant l'école et c'est qui rêve vous ou tes même? ministre. premier ministre? Mais qui ça oui. qui oui. cause? Qui ça qui cause et rêve ça lui même il va réaliser. Donc, la oui. la et celle l'école là. vous qui ça? Celle là oui. l'école Okay. Ça veut dire ce jour nous monte payé l'école pour ou pouvez-vous retourner l'école normalement? Oui. Ok. Mais il y okay. a okay. plusieurs monde mm -hmm. okay. qui a okay. regardé et qui message mm salue -hmm. moi mm vous et bah vous. Vous êtes capable et donc. La voix dit que ça vous monte comme si vous ne cachez plus à payer l'école pour vous. Vous faites pas grave. Vous avez téléphone si je jour? Non. Elle a commencé à vous et vous commencez à choisir comment vous êtes capable. La forme vous mettez votre téléphone. Pourquoi <laughs> On faire mon téléphone Non. téléphone. va fait, un numéro mon Est-ce que maman a un téléphone Oui. Mm. numéro maman Non. Ok. Je okay. hmm. moi, Schneider Jean-Michel. Il a 17 ans. Je a année dans la ma vie. même ici, a pas tellement fait pour manger. Il mal passé dans pour changer Mais je suis maman. Maman Papa m'a dit que je suis pas là La Il a le est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 est-ce que c'est un monde hôtel là-bas ou un hôtel là-bas Les le dans le soleil, nous Il y a des gens qui ont des égouts, des gens qui ont des pins, des gens qui ont des des qui Mais phénomène qui a développé, et gentil il y a plusieurs qui rejoignent Basse-Gangue. Est-ce que ça peut vous beaucoup qu'il y pour aller rejoindre basse pour aller pour mal en je pas pour yes. mais vous un je sais pas, les sais Mais quelle zone? Quelle zone? Je sais pas. a Il à la pas beau... On Non, a pas. Il aller pas. Il pas. a pas. Oui. qui? Je sais pas. Il a Il pourquoi on a qui sont a besoin qui sont le qui va garder qui pour si on Nissan, pour lui si pour côté pour dormir si un monde qui choisir l'école pour que sauver non qui garantit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 Ok, en tant qu'on est qui 17 ans, on a assez de capacités pour réfléchir. Est-ce que vous avez un message à l'autorité Oui. Et ce qui ça lié pour pour Et on ça avec les jeunes qui la base et qui dans la base. qui est pour Davidson Saint-Félix. Davidson Saint-Félix. Début à qui il a joué dans l'arrière Il a joué à 5 ans. Il a à 5 ans Qui l'a a joué à l'arrière Qui ça ce qui joué l'arrière Allez, de Mais quand tu es qu dans l'arrière, mon papa, ne pas chercher Non.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 si vous l'école, l'école là ou Et si vous avez décidé ouais, si la vie. Vous vous qui garantit que et l'argent là pas gaspiller Qui garantit ouais. hum? ouais. hein? ouais, que Si on met ton côté, tu ne pas sauver Non. non. David sont allés au sud de la seconde à la vie. Pourquoi tu as de paquet de de de Mais qui est de de de de Dès que je, je, je suis venu, je, fait, je suis Non, tu pas aller de nègres. ne pas aller des nègres. ne pas aller des ne pas aller des non ne pas aller des nègres. pas aller ne pas aller des nègres. ne pas ne pas aller pas ne ne pas pas ne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 à tout pété, tout, pété, tout pété, là. Voilà. Marie, comment on fait ça Oui, oui. oui. Bah, je Qui l'a, dégale, ça? la, santé, bon... la bon. vous vous de Ça me pas On dit, mm. dit un nouvel moment. Mais c'est qui qui compte des âmes, la Des âmes Mais c'est qui C'est comment on fait arriver ici, on dit qu'on sort des âmes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 nous sommes bonnes. Vous banane. bonnes. Ça vous fait bonnes. Ça vous fait bonnes. Vous êtes bonnes. Vous êtes bonnes. Vous la Vous êtes bonnes. Vous êtes bonnes. Vous êtes bonnes. Vous êtes Nous Vous êtes bonnes. Vous êtes bonnes. Vous êtes bonnes. Mais nous, bonnes. Vous la police Vous êtes bonnes. Vous êtes bonnes. Les policiers faire Non. qui sont, sont basés. Ils sont faire bon, le bon Ils vont faire le travail. On va faire faire le travail. Ils vont faire le faire le travail. Ils vont faire le travail. On vont faire le travail. Ils vont faire le faire on tire des avec tous les ça que nous faisons. On tire des On On On sans dire nous là, on habitué à fumer. à fumer. habitué à fumer. On est habitué à fumer. On est habitué à fumer. habitué à fumer. On est habitué à fumer. On est habitué à chaque est nous fumons fumer. nous est habitué à fumer. est habitué à fumer. On ne habitué pas fumer. nous ne pas fumer. fumer.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 comme, un, euh, Ça, vous avez vu que de réserve là? Oui. Non. Non. On avez vu que vous avez vu au vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous On vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous que nous avez à que vous avez vu vous c'est pas le nom, pas